Lorsque vous partez acheter votre viande, il faut observer. Si on est en train de vous vendre une viande où aucune mouche ne vient se poser, posez-vous des questions. Ça veut dire que ce n'est pas de la bonne viande. Parce que normalement, une viande, lorsque vous laissez poser, les mouches doivent au moins se rôder tout au le Lorsque les mouches ne rôdent pas, ça veut dire qu'on a mis un produit dedans. Et c'est pour cela qu'on demande aux gens qui doivent vendre de la viande, doivent être reconnus, qui doivent avoir un certificat de conformité, qui doivent avoir un certificat de vente, parce que. Ils doivent être contrôlés et ceux qui ne sont pas contrôlés, ceux qui viennent vous vendre les viandes au quartier et autres, il faut faire très attention. Parce que là, lorsqu'ils ne sont pas contrôlés, vous pensez que vous achetez quelque chose de bien alors que vous êtes en train d'acheter soit votre mort, soit votre maladie qui va vous coûter plus cher.